Notre Père qui est aux cieux, chers enfants, aujourd'hui je vous invite à nouveau à devenir porteur de ma paix, particulièrement maintenant quand on dit que Dieu est loin mais en vérité n'a jamais été aussi proche de nous. Que ton nom soit sanctifié, montrez à tous humilité et amour envers le prochain, par cette humilité, cet amour, mon Fils vous a sauvé et vous a ouvert le chemin du Père Céleste. Que ton règne vienne Priez et jeûnez pour que le règne de Dieu vienne parmi nous. Que ta volonté soit faite, priez, chers enfants, afin que le plan de Dieu s'accomplisse et que toutes les œuvres de Satan soient changées en faveur de la gloire de Dieu. Sur la terre comme au ciel, je vous invite à témoigner par votre vie et à aider les autres à se rapprocher de mon cœur immaculé, afin qu'une flamme d'amour envers le Très-Haut germe dans leur cœur. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, ne regardez pas avec mépris le pauvre qui mendie un morceau de pain, ne le repoussez pas de votre table où règne l'abondance, aidez-le et Dieu vous aidera aussi. Pardonnez-nous nos offenses, par cet amour qu'il a montré par sa croix, mon fils vous a donné la possibilité que tout vous soit pardonné, afin que vous n'ayez pas à avoir honte ou à vous cacher ou par peur de ne pas ouvrir la porte de votre cœur à mon fils. Aimez-vous vous-même comme Dieu vous aime. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. J'ai besoin de vous, j'ai besoin des cœurs qui sont prêts à aimer comme mon Fils a aimé, qui sont prêts à se sacrifier comme mon Fils est sacrifié. Pardonnez-vous à vous-même, pardonnez aux autres. Et ne nous soumets pas à la tentation. Chers enfants, en ces jours où Satan va empêcher mes plans, priez que pour son plan ne se réalise pas. Mais délivre-nous du Mal, priez priez priez mes enfants priez car seule la prière peut vous sauver en italie vers 8 heures au nord de l'italie à côté de milan un italien a filmé cette vidéo ce phénomène a duré une semaine, bien sûr il a été vérifié qu'il n'y avait pas de miroir au pied de la croix Si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner à ma chaîne et ainsi être informé de la prochaine vidéo. Cliquez sur ma photo. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez voir mes anciennes vidéos, plus de 200. Cliquez sur la photo de la scène